Est-ce que tu savais que tu pouvais devenir propriétaire et investisseur immobilier à partir de seulement 10 euros Oui, bien 10 euros. Là, je ne te parle pas de solution d'investissement locatif assez lourde où il faut eh bien, lever de l'argent près de la banque. Et puis, cette solution également, on va le voir dans cette vidéo, va te permettre d'avoir eh un revenu locatif tous les mois. Et petit teasing avant que je te balance le générique, tu vas voir que tu vas pouvoir même commencer à toucher tes premiers revenus locatifs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 et de différentes solutions qui aujourd'hui vont te permettre à toi aussi eh bien, de gagner de l'argent. Et je pense notamment à deux business que je suis en train de réaliser actuellement, la sous-location professionnelle immobilière et également la conciergerie d'appartements. deux business qui m'ont permis eh bien, de me lancer dans l'immobilier. D'ailleurs, c'est si quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à récupérer deux formations gratuites à découvrir dans la partie description qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire avec très peu d'apport et avec des résultats rapides en 30 jours. Et justement en parlant de ça et eh bien aujourd'hui je voudrais te parler d'une autre solution cette fois ci avec une application qui va nous permettre et eh bien pareil de toucher de l'argent bah, tous les mois d'avoir des revenus locatifs tous les mois sans avoir à faire des gros investissements et non plus sans avoir tous les tracas et tous les soucis qu'on pourrait avoir éventuellement quand on a à gérer des locataires cette solution eh bien c'est la solution bricks.co peut-être que c'est une solution que tu connais déjà mais je vais t'en parler aujourd'hui et je vais te rappeler le fonctionnement très rapidement et après on va passer eh bien d'une part sur mon téléphone puisqu'on va faire eh bien un investissement ensemble en live et puis on va faire aussi d'autres simulations enfin, pas de simulations on va, on va réellement investir, tu vas voir, parce qu'ils ont des, petits, des petites choses sympas et que je voudrais vraiment te présenter aujourd'hui. Donc juste pour rappel, Bricks.co est une société qui a donc été créée en 2021. Aujourd'hui, ils ont un numéro d'enregistrement. Donc hein, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, légal et euh, ce n'est pas une société euh, fantôme qui du jour au lendemain peut disparaître avec notre argent. C'est vraiment une société qui a été enregistrés avec un numéro donc d'enregistrement et donc là-dessus ils sont euh, régulés et ils sont surtout vérifiés régulièrement comme si c'était une banque ou comme si c'était une assurance donc là-dessus il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème à avoir donc cette société qu'est ce qu'elle propose et eh bien tout simplement c'est d'investir dans généralement des immeubles dont la moitié et eh bien vont être euh, utilisés enfin dont, dont la moitié de la somme de l'immeuble va être levée auprès d'une banque ou voire plusieurs établissements bancaires et l'autre moitié et eh bien c'est tout simplement ce qu'ils appellent des briques c'est à dire qu'ils vont tout simplement fractionner donc la, la deuxième moitié les autres 50% de la valeur donc euh, totale du euh, de l'immeuble et eh bien ils vont proposer à des investisseurs comme toi comme moi et eh bien tout simplement d'investir avec des briques qu'ils ont valorisé à 10 euros d'accord donc en gros on va récupérer des portions des fractions de cet immeuble donc c'est toi qui vas choisir et eh bien la somme que tu souhaites investir avec des briques à 10 euros et ça va te permettre d'avoir donc une fraction une portion de cet immeuble et donc d'investir dès 10 euros puisque la première brix eh bien est de 10 euros et donc ça va te permettre toi aussi d'investir dans l'immobilier et d'avoir eh bien des revenus locatifs qui vont tomber tous les mois donc ça c'est juste bah, c'est juste excellent et c'est vraiment une solution que je veux bah, t'expliquer aujourd'hui on va voir ensemble eh bien comment ça fonctionne précisément on va on va passer sur mon téléphone on va aussi passer directement sur sur mon ordinateur donc du coup, tu l'as compris, l'idée c'est que tu vas pouvoir investir en immobilier. En plus, ce qui est top avec cette application, c'est qu'ils ont des projets immobiliers toutes les semaines. D'accord Donc tu peux investir régulièrement toutes les semaines. La seule contrepartie, c'est que bah, c'est un peu comme dans l'immobilier classique si tu faisais toi-même tes propres investissements, c'est qu'entre le moment eh bien, où tu as pris la décision de vouloir acheter le bien et le moment où tu es réellement propriétaire et le moment où tu touches réellement tes loyers, bah, forcément il va s'écouler plusieurs mois. Là, c'est exactement la même chose puisqu'entre le moment où ils vont te proposer et bien le projet immobilier et le moment où tu vas réellement commencer à toucher des loyers, et bien il va s'écouler entre 3 et 4 mois. Ah, tu vas dire mais Sébastien, c'est bizarre parce que euh, c'est n'est pas ce que tu nous disais en introduction que sous 30 jours on pouvait toucher nos premiers loyers. Oui. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas voir comment on peut faire ça, justement. Donc, du coup, tu l'as compris. Tu vas pouvoir toucher donc tes premiers loyers, et en plus de ça, et eh bien tu vas pouvoir avoir une plus-value euh, latente, puisque du coup, bah le bien sera régulièrement réévalué, d'accord, par un auditeur externe. Donc, le bien sera réévalué. On le sait, l'immobilier a quand même tendance à, à toujours augmenter d'année en année, même si on traverse des périodes des fois compliquées de crise, etc. Le fait est que l'immobilier c'est une valeur sûre, hein, j'en suffisamment sur cette chaîne YouTube et on sait que c'est une valeur qui va augmenter d'année en année donc moi je suis pas du tout inquiet par rapport à ça du coup et eh bien moi ce que je te propose c'est que on va on va tout de suite passer sur mon sur mon téléphone et son ordinateur pour faire une vraie simulation en réel la chose qui est intéressante, c'est que si par exemple, tu as aujourd'hui, tu avais déjà par exemple un business qui génère du cash, donc moi par exemple, c'est la sous-location. Tu le sais, je t'en ai parlé. Je fais de la sous-location d'appartements, je fais de l'investissement locatif aussi à titre particulier et professionnel. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que les revenus et le cash, le cash flow qu'on appelle qui est généré tous les mois, c'est qu'est-ce qu'on en fait ben Là typiquement, tu vas pouvoir le réinvestir sur ce type de plateforme sans avoir les inconvénients, on va dire, du principe de la gestion locative puisque cette société s'occupe absolument de tout. Donc, ils ils gèrent aussi eh bien donc le parc immobilier. Donc, ils gèrent les différents loyers qui sont collectés. Les impayés aussi, ils souscrivent les assurances loyers impayés. Et c'est tellement diversifié. Hein, ils vont tellement sur des immeubles avec de nombreux lots. Et puis même, ce qui est recommandé, c'est tout aussi d'aller diversifier un maximum, d'aller acheter, d'investir dans pas uniquement un seul projet mais dans euh, X projets qui sont proposés. L'idée si tu veux c'est diversifier un maximum. D'ailleurs, j'en parle régulièrement même en bourse, c'est de diversifier un maximum cet investissement pour que du coup, eh bien les éventuels impayés ou les éventuels soucis qui pourrait y avoir sur peut-être un projet, eh bien soient complètement absorbés par tous les autres. C'est le principe de toute manière de tout investisseur, tout bon investisseur, c'est diluer un maximum et de diversifier un maximum son risque. Donc du coup, ce que je veux te faire comprendre, ce qui est bien aussi avec cette plateforme, c'est que tu vas pouvoir investir en société. Hein, C'est-à-dire que si ta société génère du cash flow, que tu ne sais pas trop dans quoi le réinvestir, et eh bien là, en fait, on a la possibilité avec cette application eh bien, d'investir en tant que société. Donc, ils vont tout simplement, Brix va te demander d'envoyer de, de, euh, euh, tout simplement bah, tes, tes statuts d'entreprise pour vérifier que dans les statuts, tu as bien prévu euh, donc cette particularité qui est que tu peux réinvestir ton argent. Donc, généralement, c'est plutôt ou des holdings hein, qu'on utilise pour faire ce genre de choses, mais si vraiment eh bien, ce n'était pas possible, je t'invite à consulter ton avocat ou consulter ton expert comptable pour qu'il te rajoute eh bien, dans la partie, euh, on va dire, objet social de ton entreprise eh bien que effectivement ta société pourra prendre des participations et notamment des participations euh, à travers des projets euh, donc immobiliers euh, comme, bah, comme celui-ci. Donc, ça, c'est la partie que je voulais t'expliquer. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout de frais, cette plateforme. Donc, euh, ça, c'est plutôt bah, cool. Hein. Euh, les, on va dire, alors, du coup, tu vas me dire bah, comment ils se rémunèrent, comment Brix se rémunère. Eh bien, tout simplement, c'est que dès le départ, quand ils vont négocier eh bien, un prix sur le projet immobilier, ils vont prendre 10% sur le prix d'achat. Et ensuite, ils vont prendre 1% de frais de gestion sur la gestion des loyers, ce qui est vraiment très peu cher puisque une simple agence t'aurait pris de toute manière entre 5 et 8% euh, et 8% euh, donc pour les pour la gestion de ton de tes différents euh, le, comment dirais-je projets immobiliers pour gérer les locataires. Donc la plateforme annonce une rentabilité aux alentours de 10%, ce qui reste très très intéressant hein, puisque là on parle vraiment d'argent euh, en, en automatique, c'est-à-dire que 10%, tu n'as absolument rien à faire. d'accord Ça va juste nécessiter bah, effectivement au départ de surveiller un petit peu différents projets qui vont tomber chaque semaine. Et puis ensuite, après, eh bien, tout va se faire naturellement hein, et tes premiers loyers vont commencer à tomber dès que eh bien, la signature chez le notaire sera réalisée et que le logement sera mis eh bien, effectivement en production, bien évidemment. Et... Je vais répondre à la fameuse question bah, Sébastien, comment tu fais pour toucher tes premiers loyers dès les premiers 30 jours Puisque bien évidemment quand tu investis via ce type de projet, eh bien il faut que tu attendes au départ. Parce que, bien évidemment, il y aura un temps pour que l'argent soit levé, un temps pour que ça soit signé chez le notaire et un temps pour que, effectivement, les premiers loyers puissent commencer à tomber. Ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur mon téléphone. On va faire eh bien, une simulation donc, en, en, en grandeur réelle. Et L'idée, eh c'est sur un immeuble hein, que j'ai pu identifier. Donc, à Lille, qui est à 797 600 euros, comme tu peux le voir à l'écran. Et du coup, bah, l'offre, eh tout simplement, vient d'être lancée. D'accord là, là, elle est en train d'être lancée. Donc, voilà. Donc, là, tu vois, on voit par exemple qu'on a déjà 126 investisseurs euh, qui se, viennent de se prononcer sur le, sur le produit. Euh, donc, du coup, tu as une petite description, tu as la rentabilité. Tu vois, on va rafraîchir. Voilà, on est déjà à 445 investisseurs qui viennent d'investir. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on investisse ensemble. Donc là, nombre de briques, le prix par briques, 10 euros. Et donc, eh bien, je vais investir devant toi, tout simplement. Voilà, je vais mettre 100. Voilà, je vais mettre 150 briques ce qui représentent 1500 euros. Je valide. Et les briques ont bien été réservées. Donc là, c'est bien enregistré. Donc, on voit qu'il euh, y a déjà 11,81% qui ont été financés en l'espace de quelques minutes. Hein. Ça a été très, très rapide. Voilà. Et puis, bah, du coup, on peut rafraîchir. Voilà, 12,65% au bout de quelques secondes. Et on est déjà 564 investisseurs à avoir investi sur ce produit. Voilà. Donc ça, du coup, celui-ci, c'est fait. C'est investi. Voilà, du coup, là, je suis revenu sur la page d'accueil. Et on voit bien, eh bien, voilà, j'ai investi donc 1500 euros sur cet immeuble Docteur Jenner. Alors... Ce que je te propose maintenant, eh c'est qu'on fasse… Alors là, du coup, je n'étais pas vraiment sur une application. C'est plus que Brix Aujourd'hui, n'a pas encore l'application officielle. Mais là, le site Internet est tellement bien fait, il est ce qu'on appelle responsif, que du coup, tu peux l'ajouter comme un signé, par exemple, sur ton, euh, ta, ta page d'accueil de ton téléphone. Et du coup, directement quand tu accèdes, vu que c'est bien euh, responsif par rapport à ton téléphone, et eh bien, ça se présente un petit peu comme une application. Mais dans les faits, ce n'est pas encore réellement une application. C'est la version tout simplement mobile du site internet. Donc là, ce que je te propose, eh c'est qu'on passe sur mon euh, ordinateur. Donc là, j'ai mon ordinateur juste à côté de moi et que du coup, eh bien, on fasse tout simplement un achat ensemble, euh, qu'on fasse tout simplement un achat ensemble, enfin, voire même deux achats. Tu vas voir, je vais te présenter un petit peu ça de manière un peu plus approfondie en live de ce qu'on est capable de réaliser et comment je fais justement pour eh bien, toucher euh, mes premiers loyers, on va dire très rapidement. Voilà, donc là du coup on est sur mon écran. Donc là on va se connecter directement sur mon compte. Voilà. Donc là du coup on retrouve eh l'investissement que j'ai pu faire sur l'immeuble Dr. Jenner. Et du coup, ce que je te propose, et du coup je vais t'expliquer un petit peu comment, comment, comment ce, que, ce que tu peux réaliser pour. Puisque là du coup l'idée c'est que maintenant il va falloir attendre que le projet euh, donc, euh, soit mené à terme. Donc il va s'écouler plusieurs mois comme je te le disais. Mais tu peux aussi découvrir dans les propriétés. Donc là, par exemple, on voit que, euh, eh bien, euh, donc après-demain, donc celui-ci, bah, je, je vais me placer aussi, bien évidemment, sur le, sur le projet. Mais tu le sais, hein, à chaque fois, bah, il va s'écouler un petit peu de temps. Donc ça veut dire que ton argent va, bah, tout simplement, ne pas, euh, ne, ne pas travailler pendant plusieurs mois. Donc ce que tu peux faire, c'est regarder un petit peu et, et, et descendre, parce qu'il existe parfois, et du coup, je vais t'en présenter un. Voilà, on va descendre un petit peu encore. Il y a des projets, voilà, comme celui-ci qui a été financé qu'à 90,02 et là, du coup, c'est un projet que tu peux aller encore investir. Donc c'est un projet qui a été valorisé à 3 484 000. L'objectif de financement est de 4 millions et ils expliquent un petit peu pourquoi, eh bien, tu peux. Alors, ce qui est bien, c'est quand tu vas tout en bas, tu as l'actualité mensuelle. Euh, donc là, le, ça a été proposé au départ donc en janvier, signature du compromis de vente. Février, le dossier notarié suit son cours. Avril, la signature de l'acte authentique a pris du retard, vous les pièces manquantes. Mai, les travaux d'assainissement sont réalisés. Juin, concernant le financement de l'immeuble, le retard d'acquisition est lié. Donc là, été explique bah, ils ont fait une demande de crédit, mais ça a été malheureusement euh, financé de 60%. Et que la caisse d'épargne refusait donc le financement. Euh, donc, ils attendent des retours. Ils se sont, nous prorogerons donc avec le vendeur au 31 juillet les compromis de vente pour nous laisser le temps de finaliser le financement. Et en août, donc au moment où je te tourne cette vidéo, l'acte authentique sera signé donc fin septembre. Donc là, c'est sûr. En effet, nous avons préféré avancer sans financement bancaire afin de ne pas repousser l'opération. Les premiers revenus seront versés par BRICS qui réalise un geste commercial envers les investisseurs en reversant sa commission sur les mois d'octobre à décembre inclus. Les revenus cibles seront ainsi reversés grâce à la rétrocession de notre commission le temps que nous réalisions les travaux d'amélioration du bien. Dès janvier, les locataires seront en place et vous pourrez percevoir les revenus locatifs générés par ce bien. La rentabilité des revenus reversés ont été mise à jour sur la fiche du bien et une nouvelle collecte sera organisée, cette opportunité dans le but de combler l'apport prévu par les banques. Donc là, c'est un projet typiquement qui a été remis en ligne. Et donc, ce que je te propose... Eh bien, c'est que tout simplement, on investisse. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est que par exemple, on investisse, je ne sais pas, 400 euros. Donc tu vois, ça donne un exemple un petit peu de ce que tu peux toucher à chaque fois. Tu as une simulation, donc 2 euros par mois, plus 20, donc ça fait 24 euros donc, à l'année de revenus, plus une plus-value latente puisque bah, chaque année, tu as un petit plus ici. Voilà correspond à l'augmentation du prix de votre brique une fois que vous l'apercevez voilà le remboursement du crédit donc chaque mois les loyers remboursant l'emprunt le, bancaire la dette du bien immobilier baisse cela se traduit par une augmentation de la valeur de la brique bien évidemment l'augmentation potentielle du prix de l'immeuble tous les six mois un auditeur assermenté vient réévaluer le prix du bien si la valeur de l'immeuble prend par exemple plus 5% la brique aussi donc là ce que je te propose bah vu que là un, ils vont signer donc euh, dans un mois bah, moi je propose bah, tout simplement d'en acheter hein. donc voilà, donc, du coup, si on met, euh, voilà, prix total, on va aller chercher, on va aller chercher, eh bien, euh, donc là, du coup, le, la, la brique, c'est à 10 euros, comme je te le disais initialement. Et là, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on aille en chercher 40 briques, ce qui fait un prix total de 400 euros. On valide. Voilà, c'est fait. On a donc... 40 nouvelles briques pour et eh bien cet immeuble du coup si on retourne ici sur la page d'accueil voilà donc voilà voilà un petit peu comment a été affecté on voit mes différentes propriétés alors on n'a toujours pas répondu à cette question et au petit teasing que j'avais fait au départ qui était eh bien comment toucher ces loyers le plus rapidement possible et eh bien tout simplement ce qui est top sur briques c'est que maintenant tu as et eh bien une fonctionnalité nouvelle qui est la marketplace la marketplace c'est quoi eh bien c'est tout simplement la possibilité et eh bien à certaines personnes de revendre certaines de leurs brix et à toi d'en acheter donc ça te permet d'aller beaucoup plus vite parce que les biens sont déjà en exploitation donc ça veut dire que les loyers sont déjà versés. Hein. donc ce qui est revendu ici et eh bien c'est des avec des locataires et avec des loyers qui tombent tous les mois donc ça peut te permettre d'aller très très vite si par exemple tu viens d'arriver sur la plateforme tu viens de te lancer et que tu veux toucher tout de suite tes premiers euh, bah, tes premiers loyers bah, moi je te propose de passer déjà par la marketplace par contre l'inconvénient c'est que du coup tu vas pas acheter forcément tu vas pas acheter au meilleur prix puisque vu que les briques sont de base à 10 euros là tu le vois ici eh bien on est sur des prix euh, nettement plus chers. Tout simplement parce que, eh bien, euh, le, le vendeur, donc celui qui a déjà les, a déjà les briques, c'est eh bien revend un peu plus cher. Pour deux raisons. Déjà la première, parce que, bah, le, euh, comment dirais-je, le bien a déjà été réévalué par l'auditeur. Donc, comme je te le disais, vu que le, le, la valeur de l'immeuble augmente, bah forcément la valeur de la brique augmente. Mais c'est aussi parce que, tout simplement, le vendeur peut estimer revendre plus cher que le prix indiqué par l'auditeur. Donc tu l'as d'afficher ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, Brix a capé volontairement à 10% pour ne pas qu'il y ait de la spéculation beaucoup trop importante sur la plateforme. Ils ont capé à maximum 10% au prix donc de la valeur qui a été estimée par l'auditeur. Donc là, à chaque fois, tu vois eh bien, euh, bah, tout simplement, voilà, par exemple, cet immeuble, il a été surévalué de 7, c'est-à-dire que le vendeur l'a surévalué de 7,80%. Donc, du coup, il te vend la brique à 10,78 euros et tu peux acheter donc le lot à 21,56 euros. Tu ne peux pas acheter juste brique par brique pour le coup sur la marketplace. Tu es obligé d'acheter le lot total du vendeur. Donc, ce que je te propose, eh c'est qu'on prenne un immeuble qui m'a l'air plutôt intéressant. Euh, tac. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors ça va très très vite, hein. c'est-à-dire qu'avant euh, de tourner cette vidéo, j'ai déjà regardé, il y avait des choses qui m'intéressaient, tu vois, ils sont déjà plus présents, ça va vraiment très très vite, donc il faut être à l'affût. Euh... Alors autre chose que je n'ai pas précisé aussi, là exceptionnellement, Brics prend 3% sur la transaction, hein. c'est-à-dire qu'il rajoute 3% pour les frais liés à cette, à cette transaction, c'est la seule partie... Euh, Brix se prend euh, des frais au moment de la au moment donc de la comment dire de la transaction euh, on va essayer de trouver un immeuble un lot j'aurais en acheter pour euh, donc il me reste 1100 euros sur mon portefeuille mais je vais pas tout valider puisque je vais faire d'autres projets par la suite mais je voudrais prendre à peu près pour 300 400 euros euh, L'immeuble du mât 184 euh, 3,70 reversé. On a une rentabilité à 6,69%, c'est pas une très grosse quant à euh, Celui-ci, on est à 9,83%. Ça a été surévalué, prix estimé de 7,53. Euh, L'immeuble bah, d'accord l'immeuble pareil on va essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait être intéressant on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres projets et bien ce que je te propose c'est pour faire le test pour cette vidéo hein, c'est qu'on qu'on n'aille pas plus loin et que je prenne tout simplement les premiers qui viennent de sortir donc on va prendre celui ci à euh, donc 186 donc on va l'acheter voilà donc j'achète le lot total à 186,84, 3BRIX à 62,28. Je confirme l'achat. Ah, alors tu vois ça va vraiment très très vite puisque cette offre vient d'être achetée par quelqu'un d'autre. Vous voyez c'est euh, très rapide. Voilà donc là du coup je viens de valider. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'offres beaucoup et bien que ça va très très vite sur hein, cette marquette, hein, ça achète, ça euh, avant au, au quotidien. Donc ça a mis un petit peu de temps mais ça y est j'ai réussi à acheter un lot et qu'on va donc retrouver ici tout simplement que je viens d'acheter l'immeuble Bas-Verson qui est juste là, voilà et donc un montant investi de on va le faire ensemble, 454 euros. Alors, ça sera un petit peu moins que ça, puisque les, les frais également. Mais voilà, on va dire, disons, même 400 et quelques euros, eh bien, ça veut dire concrètement... 49 euros par an, comprenant 1 euro par mois, ce qui fait 15 euros 13 à l'année, plus une plus-value par rapport au bien de 34 euros Voilà. Donc là, du coup, bah, je vais commencer à pouvoir commencer à toucher mes premiers loyers puisque ce bien est déjà en production, bien évidemment. Il y a déjà des locataires, ça a déjà été signé chez le notaire, donc tout est prêt. Donc là, du coup, et eh bien, ça va me permettre de commencer à toucher mes premiers loyers grâce à à la marketplace mais comme vous l'avez vu ça va vraiment très très vite donc faut, faut pas traîner euh, mais c'est un bon moyen pour rentrer sur la plateforme et pour commencer à toucher ses premiers loyers donc moi ce que je vous suggère et eh bien c'est effectivement de commencer et de mettre un petit peu d'argent sur et eh bien des projets sur la marketplace, certes que vous allez payer un peu plus cher, bien évidemment, et puis commencer à aussi investir sur les nouveaux projets qui viennent de tomber puisque là vous achetez au prix le plus bas, hein, au prix de départ et ensuite eh bien, faire de la spéculation et tout simplement eh bien, empocher des plus-values au bout par exemple de 6 de, mois, 1 an, 2 ans lorsque le bien va commencer à être euh, donc surévalué grâce à l'auditeur qui passe tous les 6 mois pour évaluer les biens. Voilà, on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez euh, pas à commenter est-ce que vous utilisez Brix Si oui, et eh bien avez-vous déjà fait des. des... Est-ce que vous avez des retours à me faire par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà commencé à toucher vos premiers loyers? Voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience par rapport à cette plateforme. Et ce que je voulais vous offrir, c'est et eh bien vous allez découvrir dans la partie commentaires, et eh bien je vais vous le mettre aussi ici, un code qui va vous permettre de d'avoir 1% de bonus lorsque vous allez vous inscrire sur la plateforme Brics.co. Donc je vous mets le code juste ici, je vous mets également le lien pour ceux qui veulent dans la partie description et ça vous permet tout de suite, tout de suite d'avoir 1% de bonus sur vos investissements sur les trois premiers mois. Voilà, on a terminé les amis, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo et on se dit bien tout simplement à très bientôt et comme tu le sais vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. A tout de suite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.